Le premier scientifique à avoir réalisé de façon intentionnelle une décomposition de la lumière est Isaac Newton. Il réfléchit longtemps avant de comprendre le phénomène. La lumière blanche est composée d'un ensemble de lumières colorées. C'est ce que l'on nomme le spectre de la lumière. Une remarque importante. Le spectre visible pour notre œil va du violet au rouge. Mais ce ne sont pas les seules lumières présentes. En effet, de part et d'autre, on trouvera les infrarouges et les ultraviolets. On a vu que la lumière blanche contenait toutes les couleurs. Pour obtenir une lumière colorée, il suffit donc de supprimer toutes les autres couleurs dans la lumière blanche. Pour cela, deux techniques sont possibles. On peut utiliser un filtre optique. Un filtre optique est un matériau translucide qui ne laisse passer qu'une partie de la lumière. Voici un exemple pour mieux comprendre. Un filtre rouge ne laisse passer que la couleur qui lui correspond. Il absorbe les autres. On peut également utiliser un objet coloré diffusant. Un écran diffusant absorbe une partie de la lumière et diffuse la couleur qui lui correspond. Voici un exemple. Un écran vert absorbe la lumière et ne diffuse que la lumière verte. Quand on additionne deux lumières colorées, on obtient une nouvelle couleur. On parle alors de synthèse additive. En réalité, c'est même très simple. Il existe trois lumières primaires. Le rouge, le vert et le bleu. L'addition de chacune de ces couleurs en quantité égale permet de réobtenir la lumière blanche. Le diagramme suivant de la synthèse additive est à connaître. Quand on mélange deux peintures, le phénomène est différent. On parle alors de synthèse soustractive. Les couleurs primaires sont dans ce cas le cyan, le jaune et le magenta. Ce diagramme permet de retrouver les couleurs secondaires. Mais cela mérite une petite explication. Prenons un exemple. Le mélange de peinture jaune et cyan sur une feuille blanche. La lumière blanche qui éclaire la feuille contient le rouge, le vert et le bleu. La peinture jaune absorbe le bleu et diffuse le rouge et le vert. Par contre, la peinture cyan, elle, elle absorbe le rouge et diffuse le vert et le bleu. Si on mélange les deux peintures, on obtiendra donc du vert. La couleur d'un objet dépend de la lumière qu'il éclaire. Sa couleur naturelle est celle qu'il a quand on l'éclaire en lumière blanche. Si on prend une tomate bien mûre, elle apparaît rouge en lumière blanche. Ce qui veut dire qu'éclairée en lumière blanche, elle absorbe le vert et le bleu et ne diffuse que le rouge. Mais si on l'éclaire en lumière bleue, comment va-t-elle apparaître